Hey yo tout le monde c'était Eridil on se retrouve pour le succès Ultime Combat qui consiste à faire 150 000 points sur l'eau solitaire. Alors il faut savoir que 150 000 points c'est énorme et c'est assez compliqué de le faire de manière conventionnelle, mais il y a une petite astuce qui marche plutôt pas mal et qui moi me fait absolument mourir de rire. Donc ça a consisté à aller en facile et mettre tous les crânes excepté mythique et celui qui brouille le HUD parce que celui là il est insupportable Et on va lancer la mission donc à partir de là vous allez avoir un multiplicateur à 0.82 quelque chose comme ça qui est relativement correct Alors ce qui va se passer c'est que ça a complètement broken la méta du jeu Étant donné que vous avez le crâne qui upgrade les ennemis vous n'allez avoir que des élites ultra et des grognards ultra en début de partie mais ça va être assez court Très rapidement vous n'aurez plus que des généraux élites qui vont avoir soit des épées soit des concussions Étant donné qu'il y a le crâne qui modifie la table des dégâts euh, Le concussion ne va plus vous faire beaucoup de dégâts ni les coups au corps à corps Ce qui fait que, en plus d'être en mode facile qui est déjà très simple Vous allez prendre encore moins de dégâts euh, Il se trouve que dès que vous allez taper un ennemi vous allez regain de la vie Chose qui est quand même assez OP il faut le dire Et euh, de cette manière eh ben, en fait, on va être euh, extrêmement costaud et on va pouvoir tenir très très très longtemps et vous allez voir que c'est vraiment super drôle à faire moi ça me fait beaucoup rire en tout cas alors avant d'aller un petit peu plus loin dans les explications on va faire un petit calcul rapide hein. il faut faire 150 000 points un élite général ça apporte environ 200 donc 150 000 divisé par 200 ça fait 750 voilà donc en fait ce qu'il faut faire c'est décimer l'entièreté de l'état-major des covenants et vous devriez avoir le succès Bon, c'est complètement con mais ça marche. En principe si vous êtes plusieurs et que vous tryhardez euh, vénère, vous devriez pouvoir le faire en environ euh, 45 minutes. Voilà à peu près. Donc il y a plusieurs petites choses à savoir. Déjà moi je vous conseille de prendre la carapace qui est assez OP puisqu'elle vous permet quand vous donnez un coup derrière de poser votre carapace. Et vous pouvez regain votre bouclier pendant que vous mettez la carapace qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite c'est euh, d'utiliser l'épée avec parcimonie, il faut surtout l'utiliser sur les généraux qui ont des épées parce que l'épée vous permet de tuer un général en deux coups tandis que si vous y allez à la tatane, il ben faut les assassiner sauf que ce n'est pas toujours évident et des fois ça peut nécessiter 5 ou 6 coups de les tuer ce qui est quand même beaucoup plus long qu'avec l'épée donc euh, l'épée étant donné que ce n'est pas l'arme qu'ils ont le plus, essayez de la limiter ensuite n'essayez pas de tenir le middle parce qu'au middle ils arrivent mais en masse, en fait la seule chose qu'ils veulent faire c'est prendre le middle donc si vous allez au middle, soit vous êtes chaud, vous tryhardez à fond et vous arrivez à faire les 150 000 très vite sauf que c'est dur à faire et c'est assez risqué parce que des fois si vous prenez 4 mecs à l'épée c'est mort euh, plusieurs mecs à l'épée c'est assez tendu à, à tenir, les mecs aux concussions ils sont drôles donc ça va mais les mecs à l'épée on s'amuse pas trop avec eux, donc en général ce qu'il faut faire c'est rester sur les côtés joue un petit peu passif, quand ils sont un petit peu trop middle et qu'il y a plus de renforts qui arrivent parce que la map est saturée, on va un petit peu grappiller euh, ce qu'il y a au milieu, et comme ça il y a des nouveaux renforts qui arrivent et puis ça peut le faire. Voilà, c'est quelques petites techniques euh, qui marchent plutôt pas mal. Moi je vous conseille de le faire à plusieurs parce que plus vous êtes, plus il y aura d'ennemis. Maintenant il faut aussi savoir que si vous y allez à 4 et que vous êtes seul à aller au milieu, vous allez vous faire défoncer parce qu'il y en aura 4 fois plus que si vous êtes seul quasiment. Donc C'est un peu trop. Mais euh, voilà, enfin c'est une astuce euh, comme une autre euh, il se trouve que 150 000 points en mode réglo c'est beaucoup trop dur à faire c'est pour ça qu'on utilise cette méthode euh, mais ça marche plutôt bien et surtout c'est beaucoup trop drôle à faire voilà enfin dernier petit conseil parce que moi je me suis fait avoir quand j'étais à 200 000 avec mes potes euh, n'allez pas vous suicider à la fin parce qu'il y a le crâne de fer donc si vous ratez l'objectif vous devez recommencer la mission il se trouve que l'objectif c'est mourir de la main des ennemis ou en suicide ça marche aussi mais il ne faut pas que vous mouriez de zone si vous mourrez de zone à la toute fin et ben ça considère que vous avez raté la mission et donc ça ne vous compte pas le score alors pour l'anecdote on s'est dit qu'ils méritaient tellement pas de nous tuer parce qu'ils étaient trop nuls on est parti suicider hors map sauf que du coup la mission a été un échec on a dû recommencer alors il se trouve qu'on était plutôt triste donc euh, faites pas la même chose laissez vous tuer s'il vous plaît en tout cas moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, viva l'eau